Bonjour tout le monde, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du présentatif ILIA. Alors, ILIA est fréquemment utilisé en français dans les commentaires personnels, les rédactions, les productions de textes, euh, les exposés, etc. Le problème, c'est que cette construction n'est pas très expressive. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment vous pouvez remplacer ILIA et montrer ainsi que vous avez un niveau avancé en français. Premier exemple. Il y a des serpents venimeux dans cette forêt. On va prendre le cas classique. La plupart des gens tendent à remplacer il y a par la construction il existe. Ici, on dira donc Il existe des serpents venimeux dans cette forêt. Mais maintenant, vous allez voir d'autres manières beaucoup plus élégantes de remplacer il y a. Deuxième exemple, il y a une belle statue au sommet de la colline. On va reformuler la phrase et on va la commencer avec une belle statue et mettre la phrase à la forme passive. Une belle statue, Oui. maintenant il nous faut un verbe très expressif. Une belle statue est érigée au sommet de la colline. Troisième exemple, dans ce panier, il y avait des crabes. Dans ce panier, foisonner des crabes. Foisonner signifie abonder, être en abondance. Quatrième exemple. Il y a des cas sévères du coronavirus dans ce pays. On va reformuler la phrase avec une construction impersonnelle en employant le pronom indéfini « on ». On observe des cas sévères du coronavirus dans ce pays. Et vous pouvez aussi, euh, au lieu de dire « on observe », vous pouvez aussi utiliser l'expression « on note » ou bien « on assiste à ». Exemple numéro 5. Il y a eu plusieurs morts pendant cette guerre. Ici, on va commencer notre phrase avec « cette guerre ». Donc, cette guerre a causé le décès de plusieurs personnes. Exemple numéro 6. Il y a une rivière au beau milieu de la forêt. On va commencer la phrase avec une rivière, un verbe expressif. Oui, Qu'est-ce que la rivière fait en général? Oui, elle coule. Donc, une rivière coule au beau milieu de la forêt. Exemple numéro 7. Il y a eu d'énormes dégâts pendant le tsunami. Le tsunami entraîner entraîné d'énormes dégâts. Phrase numéro 8. il n'y avait pas assez à manger pour tous. Tous va être le sujet de notre nouvelle phrase. Tous n'ont pas pu manger à leur faim. Il y avait des moustiques au bord du fleuve. Des moustiques pullulaient au bord du fleuve. Phrase numéro 10, il n'y a rien à objecter à son raisonnement. On reformule la phrase en employant le pronom indéfini « on ». On ne peut rien opposer à son raisonnement. Alors voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo va vous aider euh, dans vos rédactions, vos productions de textes quand vous voulez utiliser « il y a ». Essayez de penser à des constructions plus élégantes et plus expressives. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre famille, vos amis, vos connaissances et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous mouah.